Oui monsieur. D'accord monsieur. Judith, dites, monsieur le PD, je veux te voir dans son bureau. Finalement, toutes les femmes ici sont les arachides du beau -ci. Et se plaisent même dans un rôle de secrétaire particulier là. Mm -mm. Oui, ma chère. tout de suite bosse. Et ah. Toutes les femmes d'ici défilent devant moi tous les jours. Celui-là, quoi, qui va aussi défiler là-bas Il va malheureusement de, de passer. Euh, Sophie, s'il te plaît, tu peux me connecter en silo c'est pas le moment, s'il te plaît. Euh, ok. Oui, Sophie. J'aimerais que tu. Avant me... que vous ne me disiez quoi que Sophie. ce soit. Sophie. Le... J'aimerais mettre quelque chose. Sophie! Tout d'abord, je n'aime pas les grands types. C'est-à-dire les mecs friqués, les grosses caisses et. Sophie! Je tiens vraiment à vous dire que vous n'êtes pas mon style, monsieur. Et que vous devez vous décourager. Déposez-moi ceci à la banque. Ah, monsieur. Donc, c'était vous déposer les papiers. Sortez de mon bureau. D'accord, boss. Merci Seigneur.